Salut salut, ici C'est Rex Potam, et on est parti pour l'épisode numéro 19 de Compotam. Euh, alors aujourd'hui c'est un petit peu de nouvelles formules, j'essaye euh, notamment des nouvelles lumières, on va voir si ça fonctionne bien. Euh, et puis euh, ça va être un épisode d'un style un petit peu nouveau, c'est-à-dire qu'on va pas aujourd'hui faire de composition, on va parler d'une composition de quelque chose que j'ai déjà écrit euh, il y a quelque temps. Euh, d'une chanson de ce que j'appelle mon cycle 3, donc la troisième série de chansons, bah de mes chansons. Euh, cette chanson c'est donc euh, qui veut dire berceuse en français. Euh, donc je voulais un petit peu te la présenter, et puis euh, au bout du, de l'épisode, eh ben, je, je, je la chanterai, enfin, c'est-à-dire j'ai réenregistré la chanson. Et donc tu auras cette nouvelle version à la fin de la vidéo. Voilà, alors je te propose bien entendu hein, de t'abonner et d'activer la, la cloche pour recevoir les prochains épisodes. Et puis, euh, et puis si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un pouce, euh, voire aussi également un commentaire et à partager cet épisode. Euh, voilà, alors là, là-bas, euh, ce morceau... Je l'ai écrit à une époque où j'avais un, un, un air qui tournait dans la tête. C'est un air qui est à l'origine, euh, qui a été longtemps attribué à Mozart, qui en fait n'est pas de Mozart. C'est une berceuse Wiegenlied euh, en allemand, qui est en fait euh, due à, à un certain Bernard Fleece, euh, qui, qui est un, un illustre inconnu, hormis le fait qu'il soit, je ne sais même plus son métier... Euh, dans la médecine, je crois quelque part, enfin, je sais plus. Mais en tout cas, euh, c'est pas du tout Mozart. Hein. On l'a cru pendant longtemps, mais pas du tout. Et euh, donc, ce que j'ai récupéré de ce Lead, euh, bah, c'est exclusivement les premières mesures du thème. Euh, voilà. Donc, c'est un thème extrêmement simple. Hein. L'harmonie est, et, et j'allais dire bateau. C'est pas tout à fait vrai, mais extrêmement simple. C'est du 1-4-5 euh, tout long. Il n'y a pas d'autre. Accord que euh, donc là elle est en fa, donc que fa, do et si bémol, donc un 5 et 4. Euh, voilà, euh, je l'ai rejoué donc aussi. Euh, donc tu dois être en train de l'entendre là si tout va bien. Euh, voilà, donc je vais pas en dire tellement plus sur ce morceau là, puisque de façon en fait, à part avoir utilisé les premières mesures du thème, je suis parti sur complètement autre chose. Que ce soit au niveau de l'harmonie que j'ai pas du tout réutilisé ou au niveau de, de la suite du morceau qui est complètement différente. Euh, le, seul, le seul point commun, encore une fois, hein, bah, c'est ces premières mesures qui sont donc dans l'original en 6-8. Moi, je l'ai réécrit en 3-4. Euh, mais tu vas voir, après c'est du pur exploitable. Hein. <rire> euh, au niveau des paroles de euh, bah c'est pareil. Hein, c'est des paroles bah, que j'ai écrites moi-même pour le coup, euh, donc en anglais mais qui sont aussi très très simples. Hein. Dors, mon ange, que tes rêves soient doux. Dors bien. N'essaye pas de te raccrocher à ce monde, ce monde, ce petit monde un petit peu fou. Ton ourson est là pour te guider dans les heures les plus sombres de ta nuit. Dors bien. Que ton ange fidèle puisse t'apporter le repos. Dors bien et bonne nuit, sweet James voilà pour le texte, euh, si on parle un petit peu de l'harmonie de ce morceau, donc on retrouve, hein, euh, on retrouve donc le thème hein, en haut ici, je ne sais pas si on peut surligner, oh oui, bien, sauf qu'il fait des choses très moches, mais bon c'est pas grave, donc le thème est ici, da, da, da, da, da, da. sauf que tu le vois déjà moi, euh, alors l'original est en fa, moi je suis en do. Euh, et euh, donc l'harmonie est différente euh, dans le sens où euh, à l'origine on avait euh, 1 et 5 déjà sur les deux premières mesures, c'est-à-dire sur la première mesure originale, moi j'ai 1 et 4, c'est-à-dire que je mets en valeur euh, un peu différemment les, les notes, et euh, 1 et 6, hein, pardon, hein, je voulais jeter 10-4, mais moi c'est 6. Ils sont ses copains, hein, le 4e et le 6e degré, euh, ils ont deux notes en, en commun dans leur accord, mais voilà, donc euh, ce qui me permet d'avoir une descente, euh, 1, 6, 4, et puis après euh, une petite remontée, partons, 2, 3, et puis euh, à nouveau 6, 5. Donc pour avoir la dominante, n'est-ce pas, pour finir sur le premier degré. Alors au niveau composition, c'était un petit peu à l'époque où j'étais dans ma phase nocturne et c'est un peu aussi la structure qui a été choisie c'est à dire qu'on répète plusieurs fois ce premier thème avec euh, un peu plus d'instruments au fur et à mesure donc euh, à part la boîte à musique qui ouvre le morceau on a le piano puis un accompagnement aux cordes avant que le chant entre voilà et il y a un deuxième soliste qui est le un violon un premier violon euh, et pour, pour dire que c'est un nocturne, c'est qu'on a une deuxième partie centrale qui est un tout petit peu différente. Euh, alors le ton du morceau c'est Do majeur, mais la partie centrale est en Do mineur, euh, histoire de donner un petit peu ce, cet esprit un peu de, de calme, enfin de légèrement mélancolique, mais pas complètement dans le sens où j'utilise beaucoup le troisième degré du, du ton mineur. Ce qui fait qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu euh, majeur. Enfin, en tout cas, on garde un petit peu ce flou, comme Rexpotam sait beaucoup le faire, n'est-ce pas euh... Oui, je m'en suis rendu compte. J'essaye de limiter un peu ça, mais bon, c'était avant cette période-là. Euh, donc on utilise encore pas mal le troisième degré. Cinquième degré mineur. Et puis, euh, et puis on termine donc euh, sur des tons un petit peu euh, qui vont permettre de revenir sur le le Do majeur, donc en utilisant notamment ben, la la cinquième de dominante en majeur, euh, donc euh, Sol majeur 7, ce qui permet de revenir sur donc la, le premier thème, Sleep on my beauty, et pour terminer tranquillement. Donc ce que je te propose, euh, ben, on va l'écouter, hein euh, je fais un coucou à toutes mes petites caméras puisque c'était aussi un peu le but de cet épisode, c'était d'essayer ça. Donc euh, voilà, tu as la primeur de cet essai, j'espère que ça va bien se passer. Euh, en tout cas, c'est tout ce que j'avais dire, à dire sur Lullaby. Euh, donc effectivement, hein, je l'ai euh, rechanté, mais pas que rechanté, je l'ai complètement remixé. Donc, euh, eh ben, écoute, profites-en bien, et puis nous, on se retrouve dans un prochain euh, épisode de Compotam, très bientôt. Merci, ciao ciao Be quiet, sweet and tender. Oh, sleep well, my child. Don't try and hold to that silly little word. Teddy bear will guide you through the darkest hours. Sleep, oh, my beauty. May your faithful angel bring you repose. Well, my dear